Bonjour, je vous propose un cake au lardon fromage facile à faire. Il vous faut 200 g de farine, 150 g de gruyère, du sel, du poivre, un sachet de levure, 3 œufs, un petit verre de lait et 200 à 250 g de lardon. On va prendre un saladier et on va mettre la farine. Le sachet de levure et le sel de poivre. Et on va tout mélanger. Un petit récapitulatif. Donc on mélange bien. Nous allons rajouter les œufs quand ça s'est bien mélangé. Donc là nous allons bien mélanger les œufs. Ça va faire un petit pâton. Quand la pâte a bien pris farine œuf. nous allons délayer progressivement la pâte petit à petit avec le lait. Quand la pâte est bien délayée et à peu près lisse, nous allons mettre la, le gruyère et les lardons et nous allons bien mélanger. Alors j'ai changé d'estincile au milieu parce que la pâte est devenue épaisse. Donc là, tout est mélangé. Nous prenons un moule à cake qu'on a beurré et mis un papier sulfurisé si on a peur que ça colle. Moi, j'ai toujours peur que ça colle. Et nous allons mettre dans un four préchauffé à 175 degrés pendant 30 minutes. Voilà, à tout à l'heure. Voilà mon cake qui est cuit. 30-40 minutes de cuisson. Je vais attendre qu'il refroidisse un peu pour pouvoir le sortir. Le voilà, le voilà. Et voilà mon cake sorti. Ça sera génial à manger froid ou chaud avec une petite salade. Les enfants raffolent. C'est facile à faire, rapide. Et en plus, ça sent super bon. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo.